Bonjour madame, bonjour monsieur, permettez-moi de me présenter Gérald Joubert, je suis chargé du cycle Pierre Teilhard de Chardin. Alors nous nous sommes peut-être déjà rencontrés, vous avez peut-être assisté à ce, à ce cycle, on se met sur les pas de Pierre Teilhard de Chardin, et cette année nous allons reprendre à la suite de Pierre Teilhard, et là bien sûr, le Pierre Teilhard voyageur. Alors Pierre Teilhard, le présenter rapidement, Pierre Teilhard c'est un prêtre, un jésuite, un paléontologue alors, de scientifiques, savants qui, qui cherchent les traces en étudiant les fossiles. C'est un personnage dont la pensée a été très très forte et qui a eu quelques difficultés souvent avec l'Église de Rome, euh, notamment donc en termes d'évolution. De, de, théa voulait lui faire une, un lien, un pont entre science et fossile. Et toute sa vie, donc, euh, il sans jamais, bien entendu, renier le christianisme, hein, parce que pour lui, le Christ est, est premier, le Christ oméga. Et il a été contraint de partir. Hein, euh, il avait déjà fait des missions. Il est parti en Chine. Donc, c'est pour ça que ce grand voyageur, qui n'a jamais pu revenir en France, eh bien, a, a fait le tour du monde en scientifique, et pas seulement, il des rencontres qui ont nourri sa pensée. Alors, c'est bien cela que je vais vous proposer cette année, ces six séances, euh, dans cette ambiance que vous connaissez peut-être, donc qui concerne le cycle Pierre Teilhard de Chartres. Alors, bien sûr, quelques éléments euh, pour vous indiquer ce que nous allons faire. Les étapes prévisionnelles, alors d'abord, un Pierre Teilhard transhumant, un transhumant de la pensée, un transhumant de la Terre, et avec ses lettres de voyage d'Asie, d'Afrique, et puis nous ferons un pas de côté. Nous irons sur la route de la soie, parce que bien avant Teilhard, des siècles auparavant, eh bien certains, ont suivi et non des moindres Marco Polo, donc cette route de la soie. Donc Pierre Teillard lui, qui est en Chine, euh, qui vit la guerre en Chine et qui fait des rencontres, là, encore très très intéressantes. Alors Pierre Teillard c'est aussi un aventurier au sens où il a participé à la croisière jaune dans les années 1930, la croisière jaune qui était donc lancée par André Citroën pour tester ses chenillettes. Alors là, c'est l'aventure au sens plein du terme. ce que vous et puis enfin, eh bien, Père Théillard, toujours en Chine, va confronter euh, sa, sa manière de, de voir, de réfléchir en spiritualité, pardon, en spiritualité et en théologie avec euh, le Père Allegra, un Francis. Voilà. Alors, ces cycles ont lieu le jeudi après-midi euh, au campus Carmo, de 15h30 à 17h30. Je serais vraiment ravi, ravi de vous y accueillir ou de, de vous y retrouver. Laissez-moi voilà. terminer par euh, peut-être deux citations à ceux qui me connaissent que j'aime beaucoup Victor Hugo. Et pour parler de Victor Hugo, encore cette formule, cette pensée, on ne dira jamais assez la puissance d'une idée dont le temps évolue. De bien, c'est celle de Théard. Et puis j'ajouterai Simone Veil, la philosophe. Le monde est la porte fermée et en même temps le passage. J'aime bien Théard, nous entraîne à sa suite dans ce passage. À très, très bientôt.